Chers traders et investisseurs, mardi 11 juin 2019, bonjour. Alors écoutez, la situation est simple et elle a changé. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est open bar. Excusez cette expression un petit peu triviale. En effet, à partir du moment où les investisseurs mondiaux se sentent protégés et où l'argent est gratuit, eh bien écoutez, tous les flux convergent et les cours montent. Il n'y a plus qu'un sens, celui de la hausse. Cette situation est extrêmement malsaine, mais elle est là et on doit faire avec. Donc, à partir du moment où, sans nouvelles, mauvaises nouvelles, les indices américains, qui sont les indices étalons sur le marché mondial, vont vraisemblablement chercher à retourner sur leur plus haut, à court terme, j'entends, on peut raisonnablement penser que le DAX, à ce moment-là, pourrait viser les 12 500, soit 300 points plus haut que les niveaux actuels, bien entendu, sans nouvelles, mauvaises nouvelles, imprévues. Donc voilà, il faut faire avec. Si euh, les banques centrales se montent aussi conciliantes, et eh bien à ce moment-là, il ne faut surtout pas aller contre le vent. Pour ce qui nous concerne, ce matin, la matinée fut plutôt calme. Nous avons réalisé seulement deux trades gagnants sur deux, mais générant quand même une médaille d'or. Nous vous souhaitons de très bons trades, une bonne journée et à demain.